Et bienvenue bien, à tous, c'est Amy C'est aujourd'hui on se retrouve sur un nouveau let's sur Sonic Fania modé Là ils vont dire mais quoi modé Carrément oh ouais. J'ai mis des modes et on va faire encore mode comme ça Voilà on va, on va tout voir tous les personnages que j'ai invité euh, Je vais mettre du son que je mets à 10 et... Voilà on m'entendait plus Et ça je mets encore mode et c'est parti pour le nouveau l'esprit. Attention, nouveau l'esprit sur Sonic Mania, on lève les mains, je rigole. Le mec qui commande et tout, tout le truc. Alors bonjour à tous, les amis, c'est aujourd'hui, on se retrouve sur Sonic Mania, sur un mode, sur Ashura, pardon. <rire> Alors Ashura, c'est qui Alors déjà, Ashura apparaît dans Sonic 2 ou Sonic 1, je ne sais plus grâce au dev mode je crois que c'est Sonic 2 et à cause du dev mode on peut le le, le changer la, la couleur de Sonic voilà mais bon là c'est juste un recolore de Sonic mais assez stylé moi ouais, moi je kiffe ouais, moi j'aime bien four un ouais, alors j'ai mis des personnages non Sega <rire> j'allais dire non Nintendo j'ai trop bien des, c'est bon. <rire> Mais aussi, c'est gars. <rire> y'a Yoshi. Alors, euh, Shadow, je vais pas expliquer pourquoi il est jaune, hein. Ah, si, je vais expliquer. Ah, je vous rampe, Parce qu'en fait, j'ai mis un mode et euh, Ray, il est revenu jaune. Et du coup, Shadow, il est devenu super Shadow. Voilà. On va dire c'est super Shadow le mode et puis c'est tout. Hein. et Mighty, c'est qui? C'est oui, j'ai mis Yoshi encore ah, Yoshi trop bien oui non je prends pas Shadow parce que Shadow c'est un personnage de Sega et là on a des personnages Nintendo carrément ouais ça passe comment ça se passe ça se pose bien moi euh... Euh, voilà je dirais pas les choses pour Ashura oui le mode Yoshi je l'ai déjà montré en vidéo mais sur plusieurs modes en même temps. Voilà. Et là, c'est un nouveau let's play avec Yoshi, Ashura et d'autres personnages. Je dis pas c'est lesquels. Ah oui, quand il fait ça, Yoshi, il se transforme en Mighty. Normal. Ouais, c'est moi, Mighty. Euh... On a parlé de Yoshi, mais ouais, non, voilà. <rire> c'est un peu d'humour, tout est... <rire> est bien, rigoler, rigoler bien. Oula, on a tomber. Bon, comment ça se passe Oui, j'ai pris directement en mode. j'ai pas pris par le save data. Alors, on a bien On pourra voir après. Quand on voit une télé... Euh, qui remplace ce... Ouais. Ce nick, c'est juste à fours. Tess Oh, Luigi et Yoshi Alors, <rire> ouais, voilà. voilà, voilà. Tess, c'est Yoshi. Bonjour, c'est moi, Luigi. <rire> Ah <rire> <Bon. rire> oui <rire> Pourquoi t'as pas vu ça avec Mario quand il tombait, oui. <rire> est tombé oui. c'est bon mais Mario te prend les petits et c'est bon. Hein. Oui non Mario il est pas là du tout Parce que Mario euh, il remplace euh, Sonic Bah finalement j'ai fait genre ouais, c'est bon c'est tout Nyakas Nyakas je vous dis tout de suite j'ai pas changé de Nakas Il reste euh, comme il est Il reste comme il est pas bon ça lag un petit peu plus Ah c'est parce que mon PC fait des bêtises d'arrière. je vois ils changent de page Alors j'ai changé J'ai changé certaines musiques musique. des boss Les musiques de boss sont changées par les musiques de Mario et de compagnie Assurant on voit pas beaucoup hein. ouais. Mais arrête le pc putain c'est comme c'est comme ça qu'il qu bug le, le jeu en fait c'est parce que le pc il fait des bêtises là, il change de page je sais pas ce qu'il fait pour savoir <rire> il change de page et c'est chiant ah, je... ok non <rire> okay. on accosse, comme je l'ai dit il n'y a pas changé de fight de, ou de, de... pas changé oh, peut-être dans l'épisode euh, prochain épisode alors oh, ça va faire aléatoire à oh, Ashura et Knuckles mmh. alors normalement j'ai dit eh bien euh, Knuckles ça a dû être choura mais sauf que j'ai pas pris le bon mode en fait. voilà j'ai écouté comme ça j'aurais pu mettre Sonic euh, Mario Mais Mario n'apparaîtra pas pendant la vidéo ou oh, alors on échange, ou oh, alors à chaque vidéo je, je change le mode pour Ashoura et Mario mais... pas à chaque vidéo mais je veux dire euh... mmh. Ta mère, toi, euh... bon, on change un peu les personnages comme ça. Ouais, on est joué avec des personnages différents. Est-ce que Ashwara est, est une... différent de Sonic Non. Ashwara ah, ne change pas ça. Enfin bah ben non, on l'a vu tout à l'heure. C'est <rire> bon. Euh, C'est ce que j'ai pas regardé. C'est bon. Ah merde, j'ai parlé pendant le boss pour bon, m'entendre. Bon, je ne me pas. <rire> ah ta mère Ah si, je pense que vous, vous l'entendrez par fort en fait, ça ouais, c'est euh... on commence hein. ouais, ça ça ça... un peu au revoir <rire> au roi j'étais Et bien désolé pour cette coupure, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé mais j'en ai juste le son. Il s'est coupé genre en mode Ah ouais moi je me coupe hein. En fait je pense que ça a cliqué avec un sourire et puis c'est bizarre. Bon c'est pas grave, je reprends comme ça, voilà. Euh, voilà, on termine l'épisode quand même. Ouais je crois pas est stylé Mais je le voulais le mettre sur Knuckles Au moins que la prochaine fois, Knuckles cherchera un autre mode pour lui Alors, Je ne sais pas prendre un on achera on en a ouais. C'est trop bizarre ouais. Alors je ne le fais pas 100% J'ai cousin hein. ouais. ouais, une cousine c'est maintenant Mais moi je veux le dernier personnage Ray, putain hein. On a vu que t'avais l'air en Bon là je me Encore ah, musique, euh, bien, hein. bon, on entend pas bien. une musique. Peut-être une musique des ténèbres. Mais qu'est-ce qu'il veut pas faire ça dans le planer qui a cru que Luigi savait voler. Qui est cru Moi <rire> bon, je savais pas. Bon c'est comme d'habitude, on fait assez longtemps là. Enfin, euh, du coup. Voilà, on, la vidéo, on flashait longtemps comme euh, les anciens les sphé... Dimite voilà. mec, c'est Eggman. C'est cool, de le voir. Ah, ouais, Eggman, je l'ai pas rencontré. Bon, là, comme ça, ça prend un autre personnage mm -hmm. ouais. <coughs> Excusez. -moi. Bon, il fait froid du coup euh, en ce moment. -là. Oh c'est dommage, il y a les mêmes animations que Sonic, c'est juste un recolor de Sonic, alors que le mode sur Lui Nickels... il y a des mauvaises animations, et voilà... Toujours échanger les modes hein. Oh Yoshi, Ouais Pardon Pourquoi je suis mort là Je suis pas d'accord Ah non non, non, non. Je suis pas d'accord là pourquoi je suis mort Ah euh, ouais on a perdu un personnage super. Deux personnages super. j'ai j'attends deux personnes. Comme il a vu <rire> en plus. Mais pourquoi euh, les autres sont morts euh... enfin, Un signe qui j'ai compris. Mais pourquoi euh, genre euh... Yoshi est mort Yoshi pas brûlé Non moi c'est C'est bien, c'est bien. C'est vraiment l'arrière. Voilà, arrière. Ah <rire> oh <rire> Chien Oh oui. Solonique Oh Oh ah Oh Oh Oh Oh sur Oh Oh Oh Oh Oh Oh là là je retournerai sur ah je l'ai tué qui m'a fait un toucher Ah, oh. oh le panneau c'est pas oh test go check acteur non je suis Luigi. non non je suis Luigi. on voyait pas <rire> si si vous voyez <rire> carnet à avec ah, les gens ils disaient chaque année Enfin, ah. bon, parfois je retourne sur le canon, je vais te oh, mais okay. <rire> c'est c'est quoi ça Ouais, bon, il y a des animations de, de ce... ce Mario et ce Mario et Luigi Superstar Sega, hein. Ben. Wow Comment j'ai esquivé hein, je vais pas éviter à être que. On J'en ai pas. <rire> Ah si <rire> En dessous <rire> Ah non, non je rigole, je rigole, je rigole. Mais regarde, regarde, regarde mon PC derrière Ah non, bah, je dis regarde mais vous voyez même pas. Et si la preuve, il la gueule bleue. Mais vas-y, ta mère Parce que j'ai tapé sur le tableau de bord du, du PC Bon euh, je... dégage Mais un choura, t'es con ou quoi Ouais Choura, tu pars sans moi Ah choura Non Bah pour moi je suis inversé nos places cool. Bah pourquoi je dis non en plus Je veux pas changer de personnage Non je veux Yoshi Yushi Oh en plus En plus normalement c'est genre les personnages pour vous. Que, que la de... Ah, la musique de Kanika, je crois qu'elle est changée. Alors oui, je prends des personnages, mais je vais juste voir si ça fonctionne. Euh, au pire, je vois je fais une coupure. Y'a pas de euh, genre de truc de personnage ici peut-être... Euh, côté là ah non c'est juste un... Un special stage ok De toute façon on peut payer des coups <rire> Ah si on avait le locale J'ai dit Je suis sûr y avait un truc de personnage Ouais c'est pour ça que je fais le mode encore mode Sinon on aurait que Ashura et Ludi. Quand c'est parti, je me fais chier à tous les niveaux avec d'autres personnes. Vaut euh, euh, <rire> mieux pas. Si la musique de Kanika Plante elle est changée. ouais, tiens, pour le prochain épisode, je change un joueur, je le mets en mode Mario. Euh, ça vous a épouse, Ah, mais donnez-moi une télé perso, mais Mais oui, chérie. Non, mais c'est vrai, quoi, donnez-moi. Oh non, je deviens Tex. Oh non, c'est pas drôle. Ah si je le dis en tête, putain il n'y a pas fait euh... Mmh. On va trouver une visite derrière je suis nul à ce jeu donc euh... Je dis très ok J'ai fait une mauvaise playlist de la journée De toute Sonic il est pas long qu'on joue donc aussi Ah ah en fait <rire> j'ai donc... oh, mon petit Oh y'a mon petit Mais wesh ouais, je... sans faire un sou j'ai mis deux bleus à côté ouais Je vous assure c'est sans vouloir. Je vous assure bon je fais n'importe quoi aussi je m'en faisman t'as joué les Ah, il est double Ouais, il double mon gars Double mon gars, oh, putain Attention On va casser le truc Ouais ça fait deux... jaunes Ouais Ça fait une connerie Ouais Et là il me donne du gelé ce fils de pute Oh bah il est mort. Où il revenu, est revenu. Euh, Donc euh, du coup, pour ce premier épisode, on va s'interinterner euh, pour aujourd'hui. On hein, ça faire assez longtemps. Donc, euh, assez longtemps, ouais. Donc, euh, ouais. On regarde juste la queue de scène. C'est une queue que c'était une queue de scène, ouais. Et donc on part sur Stopolis. la prochaine fois on est sur Stupolis, a pas à faire des trucs bizarres derrière, il n'y bon vous pouvez pas voir, vous voyez que Sonic Mania, parce qu'en fait il change de plus tout le bordel, donc euh, c'est c'est peut-être pour ça qu'il ça quand j'enregistre en fait, c'est pas à cause de, de ce que j'enregistre, non c'est à cause de lui en fait, c'est à cause du PC qui fait des trucs bizarres à côté, donc euh, enfin ma Bah, euh, euh, écoutez, on, on va sortir aujourd'hui. Aujourd euh, oui, ça fait beaucoup beau aujourd'hui. Euh, je suis gouré sur ou trop cette bourse ça, va être beau, ça. <rire> Et ben, bah, écoutez, on va sortir là pour aujourd'hui pour le premier épisode de Sonic Mania modé. Euh, Et à très bientôt pour une prochaine prochain vidéo. Ciao, les amis.